Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de ProGeek Alors cette fois-ci on va parler d'une application ou d'un programme surtout qui va vous permettre de désinstaller les logiciels, les programmes qui sont sur votre ordinateur d'une manière efficace Tout le monde connaît bien sûr comment supprimer un programme sur son ordinateur mis à part entre parenthèses pour les novices, euh, je vous voilà la parenthèse en question parce que je connais plusieurs qui ont fait et qui croyaient en allant et en cliquant sur euh, des raccourcis et euh, le fait de l'avoir supprimé, ça va supprimer le programme en question. Donc pour ceux qui effectuent la même manière ou la même démarche, euh, sachez que ce n'est pas correct parce que vous effacez juste un raccourci et non le programme lui-même. Donc, et dans l'habitude des, des, des utilisateurs, bien sûr, et de l'utilisation de Windows, il faut aller bien sûr sur Panneau de configuration, euh, Programmes et fonctionnalités, et bien sûr, en sélectionnant le programme qu'on souhaite, on peut tout simplement désinstaller en cliquant sur le, le bouton en fait Désinstaller qui est mentionné. Sauf que cette démarche ne permet pas de désinstaller complètement les programmes au niveau de l'ordinateur il reste en fait une partie résiduelle où euh, les programmes sont toujours euh, cumulés, et bien sûr à un moment donné, à force d'installer, de désinstaller, euh, voilà, donc il y a un cumul euh, où l'ordinateur n'est plus propre, sauf si bien sûr on le formate de façon qu'on puisse récupérer, bien sûr, un ordinateur euh, tout clean depuis le départ. Mais en attendant bien sûr que vous faites un formatage suite à autre chose, mais plutôt... À un problème de saturation suite à des programmes qui n'ont pas été désinstallés correctement. Donc ce programme, ce logiciel va vous permettre en fait tout simplement de pouvoir le faire. Alors tout simplement pour pouvoir le faire il suffit d'aller sur iObit, e donc le site je le mettrai dans la description, vous pouvez également le chercher sur Google, euh, il s'affichera en fait sur les premières lignes, donc après avoir bien sûr cliqué sur télécharger, il suffit tout simplement donc de cliquer sur l'exécutable en question qui a été téléchargé. Donc on va le faire ensemble. Donc je l'ai téléchargé. Alors, donc je vous déconseille en fait de cocher cette case. Parce que ça va vous installer d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'application en elle-même. Donc il suffit tout simplement de lire le contrat et d'accepter et d'exécuter le processus d'installation, donc on va attendre un petit peu le temps que ça passe, et voilà donc l'application s'est bien installée, et c'est ouverte automatiquement, donc euh, voilà ça vous met merci d'avoir installé Eovit Installer, également profitez de Advanced System Free donc euh, c'est des applications supplémentaires que vous pouvez ajouter. donc ça ça ne nous intéresse pas pour l'instant. On va revenir sur la partie de l'application. Bien sûr l'application ça vous met un peu comme programme les fonctionnalités qui est sur Windows les applications en question que vous avez installées et que vous pouvez d'ailleurs désinstaller tout simplement en cliquant sur le petit, la petite corbeille en question actuellement s'affiche hein, ou sinon sur le bouton désinstaller tout en bas, bien sûr vous avez plusieurs également euh, choix je dirais euh, sur la partie gauche hein, donc ceux qui ont été ré récemment installés que vous pouvez voir, donc vous avez également la partie navigateur chose que vous n'avez pas sur euh, programme et fon fonctionnalité en fait hein, les plugins on va dire euh, ou les add qui en fait s'affichent ou qui s'exécutent avec le navigateur en question, que vous pouvez bien sûr également euh, désinstaller, supprimer surtout euh, si c'est en fait des, des barres, on va dire publicitaires, ben là vous, les, vous pouvez en fait les avoir et pouvoir les retirer directement. Donc voilà, donc c'était tout à fait en fait simple au niveau de l'utilisation. Vous pouvez bien sûr l'explorer un peu plus que cela pour pouvoir vérifier. On va faire un petit test, on va essayer de désinstaller euh, par exemple Adobe Acro Acrobat Reader. Donc, voulez-vous désinstaller le Adobe Acrobat Reader Tc euh, alors créer un point de restauration, c'est pas nécessaire. Donc on va désinstaller, ça prend quelques instants, ça dépend de chaque programme. Donc, pour pouvoir le désinstaller bien sûr donc euh, selon la je dirais euh, le taux d'utilisation ou également euh, la capacité de, de, de l'application en question ou du programme en question qui est installé sur votre ordinateur donc on va attendre un petit peu le temps que ça passe et voilà donc dès que vous désinstallez en fait l'application donc jusque là, je dirais que ça a fait le même travail. Euh, voilà, ça fait le même travail que sur programme et fonctionnalités que Windows utilise. Mais à partir de ce moment-là, vous avez également analyse approfondie. Donc on va le faire, et c'est là que ça va supprimer le, les parties euh, qui restent. Donc voilà, donc il y a en fait euh, des parties qui restent dans la base, la base de registre, donc tout simplement, et on fait supprimer êtes-vous sûr de pouvoir supprimer, euh, de vouloir supprimer, voilà. Donc félicitations, les fichiers résiduels ont été supprimés avec succès. Voilà. Donc cette fois-ci, contrairement à programme et fonctionnalité, donc je me je répète peut-être, mais là, ça a bien supprimé ce que le programme par défaut de Windows n'aurait pas fait. Voilà tout, donc euh, tout simplement euh, c'est la méthode ou l'utilisation de le principe d'utilisation de Eobit hein, et l'installer. Donc je vous invite vivement à le découvrir, de l'installer en question et euh, voilà j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous être utile. Surtout si vous avez des questions ou d'autres demandes ou d'autres remarques, n'hésitez hein, pas de les mentionner au niveau de votre euh, partie commentaire au niveau de, de, la, de la vidéo en question et sur ce je vous dis à très bientôt et passez une excellente journée.